Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto auquel je vais vous montrer comment euh, livez sur votre ordinateur sur OBS ou sur Streamlabs, sur n'importe lequel que vous avez, moi ça sera avec OBS mais vous le faites avec ce que vous avez et je vais vous expliquer comment on fait euh, l'IV de la ps4 sur votre ordinateur alors dans un premier temps il faut que vous installez lecture à distance ps qui s'appelle ps remote play comme vous pouvez le voir après quand c'est fait vous allez vous connecter dessus en mettant votre console pour bon, la mienne elle y est déjà mais euh, ici en bas à gauche vous aurez un truc pour vous connecter euh, voilà tout simplement connectez ici, vous connectez votre console, euh, Voilà, vous marquez vos identifiants, tout ça, tout ça de votre console. Et après, vous allez arriver là-dessus. Quand vous arrivez là-dessus, vous branchez euh, votre manette. Bien sûr, il faut que votre manette soit branchée au moment de votre connexion. Euh, Qu'elle soit branchée sur votre ordinateur, la manette sur l'ordinateur. Et quand c'est fait, vous appuyez sur la console qui vous aura été reconnue par le logiciel. Voilà, pour ma part, ça a été reconnu. Ça fait que, vu que ça a été reconnu, je vais lancer OBS Studio. Hop là, quand c'est comme ça, vous allez créer une, une page qui s'appellera Capture de fenêtre. Capture de fenêtre. Moi, je l'ai renommé PS4 comme ça. Je sais, euh, je sais où j'en suis. Et dans fenêtre, là, vous aurez le PS Remote Play qui va s'afficher. Vous le sélectionnez. Et normalement, ça va euh, capturer. Voilà, ça le capture. Vous le voyez là sur l'écran, ça le capture. Et vu que ça le capture, ça arrive là direct sur OBS. Ça fait qu'après, vous euh, lancez votre streaming et ça va marcher. Voilà, comme ça, vous aurez le l'écran de la PS4 sur votre ordinateur qui sera remis sur le live. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir mettre. Tout ce que vous voulez sur votre ordinateur. Comme ça, les gens ils vont se dire, mais comment tu fais Et voilà, maintenant vous savez comment je fais pour pouvoir live sur mon PC via la PS4. Ça fait que j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous laisser liker, commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.